La première. 15h, 16h le samedi. Les éclaireurs. Fabienne Van de Bonjour à tous, bienvenue dans Les Éclaireurs. Aujourd'hui, nous parlerons des paysages ruraux modernistes. Nous parlerons aussi de l'économie sociale et de cette chaire universitaire, les Ptyriens. Et il sera question aussi d'intégration et de nationalisme et de parcours d'intégration, parcours à la Belge, puisque notre façon de faire a toujours quelque chose d'un peu particulier. Nos invités ce samedi sont Marthe Nissens de l'UCL, Catherine Ardé de l'Université Saint-Louis et Axel Fischer de l'ULB. Bonjour à vous trois. Bonjour. Et merci d'être là. Alors, Marthe Nissens, vous êtes professeure en économie sociale à l'UCL. Vous êtes économiste, enseignante à l'école d'économie, euh, l'Economic School of Louvain, hein, comme on le dit aujourd'hui. Et, et enseignante, pardon Et à la FOPES. Et à la FOPES, justement, la FOPES, c'est la faculté ouverte de politique euh, euh, économique et sociale. Et puis vous êtes chercheuse aussi au CIRTES, c'est le Centre Interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société. Alors il y a sûrement d'autres choses encore, mais dont on parlera dans l'émission. Mais en tout cas, ça c'est pour l'essentiel. Vos recherches, Marthe Nissen, se portent sur l'analyse des logiques socio-économiques de ces organisations dont la finalité n'est pas... Euh, la maximisation du profit, mais le service aux membres et à la collectivité, c'est les entreprises sociales en réalité. C'est bien cela. Voilà, pour, pour aller vite, <rire> on dit ça comme ça. Nous allons parler donc d'économie sociale avec vous, d'entrepreneuriat social, qui depuis plusieurs décennies, euh, Martin XVI, ne cesse en réalité de se développer. C'est à cause de la crise économique Uniquement Mais il me semble que la première chose qui est importante de noter, c'est que ce type de logique économique a toujours existé. Quand on parle d'économie, c'est vrai que la première chose qu'on enseigne aux étudiants, ce sont les entreprises qui recherchent le, le profit pour, pour les actionnaires. Mais quand on regarde dans le long terme, on voit que l'activité économique est en fait beaucoup plus diversifiée. Alors c'est vrai qu'en temps de crise, ce type d'entreprise reprend un certain regain parce que des questions fondamentales se, se posent et que ces entreprises cherchent avant tout à répondre à des besoins non satisfaits. Et dans une logique de crise, bien sûr, ces besoins sont, sont multiples et traversent tous les domaines de la société. Mmh. Donc vous examinez le rôle, le fonctionnement de ces organisations, en les comparant aussi à l'action des entreprises privées lucratives euh, et des pouvoirs publics dans des domaines comme le socioprofessionnel par exemple, mais pas seulement. Voilà, on parle beaucoup de biodiversité, mais je crois que c'est très important de parler d'éco-diversité. Alors le but n'est pas de dire que ces entreprises sociales vont être l'unique forme d'entreprendre, mais c'est de comprendre leur rôle par rapport aux entreprises privées à but lucratif et aux services publics. En fait, ce qui est très intéressant dans ces entreprises, c'est qu'elles combinent des logiques différentes, des logiques marchandes, des logiques non marchandes, mais toujours avec cette primauté de la finalité sociale. Mmh. Mais donc leur rôle n'est pas le même, leur mission n'est pas la même. Est-ce que les règles de gouvernance, mais on en parlera en détail tout à l'heure, mais est-ce que les règles de gouvernance sont comparables, doivent être les mêmes d'ailleurs Mais c'est bien des spécificités, hein. quand on parle d'entreprise sociale, en fait on parle de trois dimensions, c'est la primauté de la finalité sociale, c'est le fait qu'elle prenne un risque économique, parce que ce sont des acteurs économiques, mais leurs modalités de gouvernance sont vraiment différentes. Mm -hmm. La gouvernance participative, la participation des différents acteurs de l'entreprise est vraiment au cœur de l'entreprise pour son déploiement. Et il y aura des comparaisons à établir aussi au niveau international, on le dira, notamment avec l'Amérique du Nord, où on parle de social business aussi, ce qui dit déjà euh, pas mal de choses. Alors je le disais en ouvrant cette émission, il sera aussi question avec vous de la chaire universitaire Les Petits Riens. C'est un partenariat assez inédit, puisque généralement, ce sont les chercheurs qui euh, vont vers euh, l'extérieur pour trouver des partenariats ou des, ou des associations. Ici, c'est euh, Les Petits Riens, cette entreprise sociale qui est venue vers vous euh, pour susciter euh, une, une collaboration. Tout à fait, c'est très original. Hein. Je dirais que les chères dans le domaine universitaire existent et se multiplient depuis plusieurs années, mais avant tout, ce sont des chères avec des grandes entreprises. Ici, c'est une entreprise d'économie sociale, hein, dont le but premier est la réinsertion de personnes marginalisées sur le marché du travail, qui est venue nous chercher, disant « le partenariat avec les chercheurs est vraiment important ». Et je crois que ce qui est très important à comprendre, c'est que ce partenariat va dans les deux sens. C'est sûr que ce type d'entreprise pose des défis, et donc prendre du recul avec les chercheurs permet de contextualiser, de se poser des questions sur le rôle de ces entreprises dans la société, mais pour nous chercheurs, pour faire avancer la connaissance, ce partenariat avec les acteurs terrain est extrêmement important. Et alors ça va a... servir évidemment aux, aux, aux petits riens, mais aussi aux autres acteurs de, de ce secteur, comme on l'expliquera. C'est ce qu'on appelle de plus tout en tout plus la recherche transdisciplinaire. Voilà, et on en parlera. Euh, avec nous également Catherine Ardé, rebonjour. Oh, alors vous êtes aspirante FNRS en sciences politiques à l'université Saint-Louis-Bruxelles et à Sciences Po Paris. Euh, votre thèse de doctorat porte, euh, vous la faites actuellement elle se ah, finit dans quelques semaines, voilà. normalement. Elle porte sur les politiques d'intégration dans, dans des États fédéraux plurinationaux et elle compare les discours des élites parlementaires en Flandre et au Québec. Pourquoi ces deux régions-là en fait, c'est deux régions, forcément, des nations sous-étatiques ou des communautés sous-nationales qui s'expriment ou qui existent au sein d'États fédéraux, le Canada et la Belgique. Et ce qui est vraiment intéressant dans les deux cas, c'est qu'on a des revendications nationalistes pour plus d'autonomie, qui ne sont pas nées de la même façon, mais qui ont un agenda quand même commun. Mais la grande différence, c'est que d'un côté, en Flandre, on a un nationalisme historique qui est plutôt euh, euh, né euh, au sein de l'Église ou de la droite chrétienne, etc. Alors qu'au Québec, au contraire, c'est un nationalisme qu'on qualifie de progressiste ou de gauche. Et finalement, on a des contextes totalement différents, des continents différents. Mais dans l'analyse des discours et des élites, on voit que souvent ce sont les mêmes arguments qui reviennent, mm -hmm. et cette mise en perspective nous permet justement de, de voir ces arguments et de mieux les comprendre, de sortir peut-être de notre petite bulle euh, en Belgique ou en Flandre, mm -hmm. ou inversement, les Québécois aussi, de se confronter à la Flandre. Alors vous êtes déjà sorti euh, de la bulle belge à plusieurs reprises, puisque euh, je précise que vous avez complété votre, euh, votre formation au Canada, justement, notamment à l'université McGill de Montréal, avant ça à Yale, hein, aux états unis et l'an prochain... Euh, vous partez à Oxford pour deux, euh, pour deux trimestres. Est-ce que Parfait. ces, ces expériences-là sont un passage obligé pour le parcours que vous allez mener Parce que vous êtes au tout début de votre, de votre carrière en réalité. Bon, C'est sûr qu'aujourd'hui la recherche s'est internationalisée et que ben, c'est mieux et c'est plus intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Mais je pense qu'il faut surtout le voir au-delà de la carrière pour l'enrichissement énorme que ça apporte pour sa propre recherche et surtout par la rencontre qu'on peut faire avec des chercheurs d'autres endroits, d'autres disciplines et moi ça m'a beaucoup vraiment apporté dans ma manière de réfléchir, la méthodologie, les ressources à, à, différents, à différents niveaux et c'est vrai que être au Canada, aux états unis ou en, en Angleterre, tous les chercheurs qui ont l'occasion de côtoyer d'autres chercheurs ou d'autres universités sortent vraiment enrichis de cette expérience. Alors Catherine Ardé, on a cité le sujet de, de votre thèse que vous êtes en train de terminer, mais plus globalement, vos, vos travaux de recherche portent sur les politiques d'intégration euh, civique en Europe, en Belgique Belgique ou, euh, comme pour beaucoup d'autres sujets, il y a des curiosités hein, dans, dans, en, en la matière, euh, notamment un parcours spécifique à la Flandre, à la Wallonie, euh, à Bruxelles. Bruxelles qui est finalement la seule région où les gens peuvent choisir leur régime linguistique quand ils font ce parcours. C'est vrai que la Belgique est toujours un cas très intéressant pour les recherches et notamment en sciences politiques parce qu'on voit qu'il y a une concurrence finalement ou en tout cas une multiplication des niveaux de pouvoir et en Belgique aujourd'hui il y a trois politiques d'intégration différentes, une en Flandre, une en Wallonie et une à Bruxelles. La différence, c'est qu'en raison de l'homogénéité linguistique et territoriale qui existe en Flandre et en Wallonie, bah vous êtes un immigrant, vous arrivez en Flandre ou vous arrivez en Wallonie, vous êtes inséré dans le dispositif, vous parlez, ou vous apprenez à parler, soit de flamand, soit de français. À Bruxelles, c'est encore plus compliqué, avec un méli-mélo institutionnel, euh, plusieurs institutions qui sont compétentes, mais la situation, finalement, si on regarde au niveau des immigrés qui arrivent aujourd'hui en région bruxelloise, ils se trouvent face à deux offres, Limburgering flamand qui a aussi lieu depuis toujours, enfin depuis ses débuts en tout cas 2003, à Bruxelles, et de l'autre côté, le parcours d'accueil du côté francophone, tout nouveau, tout neuf, qui a été mis en place, mmh. ce pas les mêmes parcours, ce pas les mêmes offres, ce pas la même langue, ce pas les mêmes institutions. Et donc effectivement, peut-être une concurrence qui va s'installer, et beaucoup de questions qui se posent à l'avenir par rapport à Bruxelles et l'intégration des immigrés. Mmh. Les recherches aussi sur l'immigration, la citoyenneté, la diversité linguistique, on en parlera, le nationalisme, vous l'avez dit à, à plusieurs reprises, à ce sujet, est-ce que l'intégration représente un, un risque pour les nationalistes ben c'est vrai que c'est vraiment. C'est perçu comme ouais. tel. C'est tout le point de départ de ma recherche, en fait, parce que dans la littérature, pendant longtemps, on a considéré que les nationalistes, pour le dire simplement, oui. n'aimaient pas les immigrés. Tout simplement parce que quand on est nationaliste, on défend l'histoire de sa nation, on défend l'appartenance, la différence par rapport à d'autres. Et la diversité qui est induite par l'immigration était vue comme un risque. Et donc on pensait les nationalistes ou les élites nationalistes, les groupements, les mobilisations, relativement fermées ou hostiles à l'immigration. C'est plus tout à fait le cas ou c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, euh, c'est ça que j'étudie dans les états plurinationaux parce que l'immigration là peut être aussi une opportunité. Ces immigrés qui arrivent, s'ils parlent votre langue, s'ils parlent français au Québec ou s'ils parlent flamand en Flandre, ben, c'est des gens en plus d'un point de vue linguistique, d'un point de vue démographique. C'est des électeurs potentiels, donc il va falloir les séduire aussi. Et donc là, on voit comment finalement on peut passer au-delà de cette idée préconçue que parce qu'ils sont différents, ils ne nous intéressent pas. En fait, ça peut être une opportunité, opportunité qui se concrétisent par ces politiques d'intégration qui sont mises en place. Alors cette référence au nationalisme, on aura l'occasion de la développer aussi avec vous, euh, Axel Fischer, parce qu'il va être question de, de vos recherches sur les paysages ruraux modernistes que vous étudiez dans le cadre de euh, la recherche Motské. Mais d'abord, je précise que vous êtes architecte, vous êtes chargé de cours en faculté d'architecture Lacan-Borta euh, de l'ULB, vous enseignez la théorie du paysage. C'est quoi la théorie du paysage Oh, C'est un domaine tout à fait fascinant <rire> oui. euh, et multiforme. Euh, L'exercice auquel on s'adonne avec nos étudiants euh, dans ce cours-là est assez sympathique. Euh, je leur demande ce qui, pour eux, est un paysage. Mm -hmm. Et la diversité des euh, termes de référence est, est tout à fait étonnante. Donc. Disons que dans le cadre de la formation en architecture et en architecture du paysage qu'on dispense en faculté d'architecture de la Camberta, euh, le paysage, c'est euh, les espaces publics dans les villes, mmh. euh, ce sont les espaces verts, les jardins, les parcs, mais c'est également euh, la gestion des grands paysages, des paysages infrastructurels, euh, des paysages agricoles dans certains cas, mmh. et, euh, des lieux de nature, donc on est euh, plus sur euh, une réalité physique, mais de fait, le paysage, selon la Convention européenne du paysage, c'est ce qui relie un groupe de personnes à un lieu. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait immatériel mm -hmm. et subjectif. Alors vous êtes chargé de recherche, outre cette fonction évidemment d'enseignant, de, de, vous êtes chargé de recherche FNRS pour un, un projet comparatif sur les colonisations agricoles modernes en Italie, en Espagne, en Israël, on en parlera, et vous êtes donc l'initiateur de ce projet européen Modscapes. Et là, il est question de réinvention moderniste du paysage rural. Alors... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, pas, pas d'antinomique, mais de paradoxal à utiliser modernisme et paysage rural On a l'impression que le paysage, une fois qu'il est là, il est là, surtout euh, le paysage rural. Et euh, donc l'élément moderniste, Comment est-ce que c'est voilà, -ce est, est intentionnel de dire les choses de cette façon Tout à fait. Donc ce qu'on étudie, nous, c'est un phénomène qui est assez particulier. Évidemment, pour la plupart d'entre nous, un paysage agricole, un paysage rural, eh c'est les beaux paysages de Toscane, les beaux paysages de Gaume, des lieux qui se sont construits petit à petit, lentement, avec des techniques traditionnelles au fil des millénaires, et qui ont acquis une forme d'identité, un caractère reconnaissable. Euh, nous, ce qu'on étudie, c'est des situations tout à fait particulières. Euh, ce sont des euh, lieux qui ont été sujets à des grandes campagnes de réaménagement, euh, on citera par exemple les marais pontins euh, en Italie près de Rome. Il s'agit d'une euh, vaste étendue de, de terrain qui est euh, sur la côte euh, italienne d'environ 80 km de long, 40 km de large, qui était marécageuse pendant plusieurs euh, siècles, que les papes déjà au XVe siècle ont tenté d'assécher. Et euh, sous le régime fasciste de Mussolini, entre les années 20 et 40, euh, le régime fasciste a entièrement asséché. Euh, cette zone. On a fait une plaine euh, agricole euh, comment dire, cultivables, mm -hmm. et y a implanté euh, toutes sortes de paysans sans terre, de métayers, d'autres parties de l'Italie à laquelle ils ont offert des possibilités d'accéder à la propriété terrienne et de gérer leurs propres fermes. Donc en, en réalité quand on, on parle de, de paysages ruraux euh, euh, modernistes, ce sont des pays, des régions qui au cours du XXe siècle ont mené des campagnes de modernisation, euh, voilà, des campagnes politiques, ou des politiques plutôt de modernisation des, des campagnes, et l'idée était, et c'est là qu'on qu va quand même rejoindre évidemment nos thèmes euh, communs. Euh, L'idée, c'était de rendre habitables des territoires et parfois d'y intégrer, d'y installer des groupes euh, à problème. Tout à fait. Mais donc, je veux dire, euh, en, en Belgique, on a connu une modernisation de la campagne euh, entre le 19e et le 20e siècle, par exemple, toutes les, euh, les opérations de, de remembrement rural. Mmh. Euh, mais là, euh, dans nos contrées, eh bien, euh, en Belgique, ce sont des paysages ruraux qui existaient et qui ont été réorganisés. Ce que nous, on étudie, c'est des endroits qui ont été créés de toutes pièces, dans des temps très rapides, euh, souvent sous l'impulsion d'un gouvernement ou d'une organisation parétatique et où toutes les logiques de planification, de programmation, l'importance de l'expertise est tout à fait fondamentale. Et évidemment, l'autre extrême, disons, parmi les acteurs impliqués, c'est les populations concernées, qui sont souvent effectivement des populations à problème, qui, bon gré ou malgré, se voient offrir des conditions de vie plus intéressantes que celles qu'ils avaient auparavant. Avec toutes sortes de problèmes liés à une forme de contrôle idéologique. Mmh. Je vous voyais, on va continuer sur le sujet, mais je vous voyais opiner, Mar Marthe Nyssen. Non, mais je vous un... qui vous occupez d'économie sociale, je, je vois un lien, euh, un pont euh, avec votre réflexion. Euh, vous parliez de rendre habitable, moi je dirais que le rôle de l'économie sociale, et pas uniquement l'économie sociale, c'est de rendre soutenable euh, nos sociétés en crise. Je crois que la question qui, qui occupe ces acteurs socio-économiques, qui, qui devrait occuper l'ensemble des acteurs, c'est vraiment la question de la soutenabilité. Donc c'est un premier lien, puis un second lien. Quand on parle d'économie sociale, en fait, euh, comme je le disais, on veut reconnaître une certaine diversité dans, la, dans les logiques économiques. Et on sait que le tout au non-marchand et le tout à la planification euh, ne fonctionnent pas. Le tout au marché connaît aussi ses limites. Alors les logiques de planification sont importantes, les logiques de marché sont importantes mais c'est vraiment cette diversité de logique est extrêmement importante mm -hmm. et donc voilà l'économie sociale surgit souvent de la base est portée par des citoyens et permet de déployer des logiques beaucoup plus pluriel mm -hmm. catherine ardé oui sur ce sur ce point sur ce point ça me faisait penser à en fait à l'intérêt de la comparaison puisque dans mes recherches j'étudie la flandre et le québec et en étudiant les débats sur l'immigration et l'intégration j'ai trouvé des des thèmes qu'on ne connaît pas du tout en Belgique, notamment par rapport à justement l'habitation, où est-ce que les immigrés vont s'installer et autres. Et en fait, au Québec, il y a des gros soucis de régionalisation de l'immigration. Alors régionalisation, c'est pas le même terme qu'en Belgique. Chez nous Régionalisation, c'est dispersion. Parce qu'on sait que les immigrés, quand ils arrivent, ils ont tendance à se réunir dans des grands centres urbains. On pense à Montréal, on peut passer à Bruxelles, en, en Belgique, c'est si tout à fait vrai. Mais là-bas, avec le Québec qui est quand même très étendu, une densité de population qui est beaucoup plus faible qu'en Flandre, il y a vraiment des problèmes pour faire en sorte que non seulement les immigrés arrivent, mais qu'ensuite on les fasse peut-être bouger et on les attire dans d'autres régions mmh. pour qu'ils y fassent leur foyer, aussi pour disperser ces nouveaux arrivants sur le territoire et leur offrir d'autres possibilités en région qu'il n'y a pas forcément dans, mmh. dans les grands centres urbains. Mmh. Chose effectivement que je n'avais pas vue en Flandre et qui n'existe pas à ce stade. Mmh. Mais les défis, euh, Axel Fischer, de ces, de ces paysages ruraux modernistes, ils trouvent une résonance effectivement dans des problématiques actuelles, même si on parle d'un et d'implantations qui se sont déroulées euh, euh, au cours du XXe siècle, euh, le rôle de l'État dans les politiques sociales, effectivement, euh, les politiques migratoires, on vient de le dire, l'urbanisation, l'exploitation, la consommation des sols. Comment est-ce qu'on explique qu'on on, ait été aussi vite pour les, pour les réaliser Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ces nouvelles implantations ça sont, se sont faites très rapidement. Il faut considérer que dans les pays où euh, ce phénomène se vérifie, en tout cas en Europe, euh, dans le projet Modescapes, on étudie euh, 7 à 8 euh, pays, à plan, une, oui, oui. une douzaine de régions en Europe et dans des pays limitrophes, euh, ce sont des... Euh, ce sont des pays qui, différemment de la Belgique, de la France, de l'Allemagne pour certains aspects, euh, qui ont accédé à une forme d'industrialisation de l'agriculture beaucoup plus tôt, au XIXe siècle, avant encore l'émergence des euh, techniques de planification d'amélioration des territoires, mmh. qui sont très, très récentes finalement. Euh, mais euh, en fait, euh, l'histoire du XXe siècle, pour ces pays du Sud, du Nord de l'Europe ou de l'Est de l'Europe, c'est une histoire de course euh, au progrès. Euh, dans une compétition globale qui est assez acharnée et qui va par ailleurs mener, on le sait, hein, deux guerres mondiales, rien de moins que ça. Euh, et donc effectivement, les moyens qui sont mis en œuvre sont tout à fait étonnants, et au-delà de l'entendement, si on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui. Mmh. Euh, évidemment, tout ça crée toutes sortes de problèmes, euh, autant que, de, euh, que, que, que ça interpelle sur des solutions possibles, peut-être au, au vu des problèmes actuels. Euh, Très certainement, il s'agit de tentatives extrêmes et, et, et presque désespérées euh, de mettre un frein à l'exode rural euh, et à, à l'explosion démographique des grandes villes, mmh. ce qui n'a pas été effectivement un succès, hein, donc ça on n'a pas arrêté. Mmh. Euh, mais malgré tout, tenter de rendre euh, des campagnes habitables dans euh, des termes de confort, euh, d'équipement euh, et de possibilités comparables à celles des villes, bah, ça c'est... une. Belle expérience. Euh, les problèmes que ça pose aujourd'hui, c'est que certaines de ces régions sont très reculées euh, et parviennent pas à rester euh, comment dire, ancrées dans, euh, euh, dans des logiques économiques actuelles. Donc, okay. euh, dans certains lieux, on voit en Espagne des villages qui sont totalement abandonnés. Mm -hmm. Euh, ou d'autres villages qui étant proches des villes deviennent des, euh, des cités dortoirs mmh. rapidement. Alors pour les raisons qu'on qu a exposées euh, rapidement, euh, tous les, les gens qui étaient, les, les disciplines professionnelles qui étaient impliquées dans, dans ces projets, alors bien sûr il y a des sociologues, il y a des agronomes, il y a des ingénieurs, mais il y a évidemment des architectes comme vous, des urbanistes, des paysagistes, des artistes, et on va en parler dans quelques instants. Les éclaireurs sur la première, le samedi 15h-16h. Et nos invités ce samedi sont Marthe Nissens de l'UCL, Catherine Ardé de l'Université Saint-Louis et Axel Fischer de la Faculté d'Architecture Lacambre-Horta de euh, l'ULB. On a parlé avec vous juste avant euh, les, les Sparks, euh, Axel Fischer, de ce projet de recherche, donc euh, Modscapes. Euh, Peut-être dire un mot euh, avant de continuer, c'est que euh, ce, ce projet est soutenu par un programme européen qui est très sélectif, le programme ERA. Alors on dit sélectif parce que quand même, Modescapes fait partie des, des 18 projets à avoir été choisis sur les plus de 600 qui étaient, euh, qui étaient déposés, donc ça donne une responsabilité quand même, hein, non Tout à fait. <rire> euh, C'est un programme assez, euh, je dois dire, pionnier. Euh, C'est le seul programme de recherche euh, européen euh, qui est dédié aux arts, lettres, sciences sociales et humaines, mm -hmm. spécifiquement. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des opportunités de recherche effectivement pour ces disciplines-là par ailleurs au niveau européen, mais ce programme-là est euh, spécifiquement dédié à, à ces disciplines. Euh, donc il s'agit d'un projet euh, en ce qui nous concerne euh, pour le projet Modescapes qui implique cinq universités partenaires. Mm -hmm. euh, donc il y a le, la faculté d'architecture La Camporta de l'ULB qui coordonne le projet et puis euh, le Polytechnico de Milan en Italie. Euh, une, où école vous avez fait votre doctorat, mais on en fait, parlera tout à l'heure si on a le temps. Euh, une école d'art et d'architecture à Porto, au Portugal, euh, un département d'architecture du paysage en Estonie euh, et la chaire d'architecture d'urbanisme international de la Technische Universität Berlin, mm -hmm. en Allemagne. Mm -hmm. Et ouais. on est également associé avec euh, trois ONG, trois associations, trois organisations euh, qui sont Docomomo International, qui est une... Euh, une organisation qui s'occupe de la préservation et conservation du patrimoine moderniste. Mmh. Euh, Civilscape, qui est une organisation qui milite pour l'application de la Convention européenne du paysage au niveau européen. Mmh. Et ECLAS, qui est l'association des écoles d'architecture du paysage en Europe. Alors vous avez cité le nom d'une euh, chaire, euh, Marthe euh, Nissen, euh, nous avons rapidement dit tout à l'heure ce partenariat inédit avec euh, entre, entre l'entreprise sociale, les petits riens et le CIRTES où vous êtes euh, chercheur, euh, le centre de recherche, travail, état et société. Il euh, y a ce cas particulier des petits riens, mais les recherches de cette chaire doivent permettre de comprendre les complexités, je dirais, de l'ensemble du secteur et de l'ensemble des acteurs euh, dans l'économie sociale finalement, et élaborer des solutions. Qu'est-ce qu'on cherche exactement Bien sûr, je crois que euh, la première chose que je voudrais dire, c'est très important aussi euh, de comparer cette réalité locale à d'autres contextes. Euh, ça a été dit par euh, Catherine Arder et, euh, et Axel. Boucher, oui. Euh, et j'ai la chance d'être intégrée dans des réseaux internationaux et notamment dans un, je dirige un, un projet de recherche avec mon collègue Jacques de Fourny de Liège mm -hmm. sur la comparaison internationale des modèles d'entreprise sociale dans 50 pays du monde, où plus de 200 chercheurs sont impliqués. Mmh. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que, malgré des contextes institutionnels extrêmement différents, ces dynamiques d'entreprise sociale sont vraiment en train de se déployer de manière finalement assez similaire, et viennent de différents coins de la société, Ils sont portés par des acteurs de nature différente, par des acteurs associatifs, mmh. par des acteurs coopératifs, on voit vraiment un renouveau coopératif dans l'activité économique, par des acteurs qui viennent plus du monde du business, vous avez parlé du social business, mm -hmm. donc des entrepreneurs qui se rendent compte qu'il s'agit de réintégrer des finités sociales au cœur de leur activité économique, et aussi des pouvoirs publics. Et donc, sortir de son contexte local permet, quelque part, de mieux comprendre cette diversité euh, de modèles d'entreprise sociale, pour retourner ensuite dans ces entreprises locales, et donc par exemple les petits riens, mm -hmm. pour euh, comprendre leurs spécificités. Mais je pense que dans la recherche c'est extrêmement important, ce regard euh, international qui permet en fait de mieux comprendre ce qui se passe au mmh. niveau local. Et quand les Tyriens ont fait euh, cette démarche vers vous, c'était pour mieux comprendre leur, euh, leur fonctionnement, clarifier leurs défis. Ça peut sembler étonnant dans la mesure où c'est justement une, une entreprise sociale qui a un modèle quand même euh, très solide depuis plus de, de 75 ans. Mais ce qui nous vaut c'est que c'est vrai que le modèle, enfin euh, les Tyriens sont une, une ancienne euh, entreprise sociale, mmh. une pionnière mais qui au départ était fortement façonné par une logique associative, et je dirais de type philanthropique. Aujourd'hui, avec l'évolution, c'est devenu un vrai acteur économique, une vraie entreprise sociale. Et donc toute, je dirais, la question et le défi pour ce type d'entreprise, pour les ptériens, mais bien au-delà d'eux, c'est de conjuguer cette dynamique entrepreneuriale, cette prise de risque économique tout en restant centré sur la finalité sociale, parce que ces entreprises sont en concurrence sur le marché avec des entreprises à finalité lucrative, et donc il s'agit de voir comment préserver son identité tout en déployant une logique entrepreneuriale. Mm -hmm. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher, hein, c'est de se demander mais comment combiner cette primauté de la finalité sociale avec cette réelle prise de risque économique, et notamment comment mieux appréhender notre impact social. Mm -hmm. C'est vrai que dans entreprise sociale, il y a entreprise, donc qui dit entreprise dit risque économique, Ici, évidemment, c'est centré sur une... Enfin, quand je dis ici, c'est pour oui. les entreprises sociales oui. en général. C'est centré sur une finalité sociale. Mais est-ce que la recherche de moyens financiers pour atteindre cet objectif n'est pas plus compliquée que pour des entreprises lucratives qui ont des investisseurs, des actionnaires et qui sont plus ou moins assurés, si ça fonctionne, de récupérer une partie de leur mise Mais bien sûr, et pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que les économistes diraient que ce type d'entreprise internalise les externalités. Alors pour le dire de manière euh, plus facile, dans le cas des terriens leur but est de réinsérer un public qui est très loin du marché du travail et quelque part est moins productif. Et donc toute la question c'est de dire mais comment peut-on en même temps euh, rendre compte de cette mission sociale tout en étant un acteur économique rentable Alors pas rentable au sens de maximiser le retour financier pour les, les actionnaires mais parce que l'entreprise doit être en équilibre économique et d'autant plus que les bénéfices de cette entreprise permettent de financer des actions sociales dans l'accueil des sans-abri. Mmh. Alors justement, donc, euh, réinsérer aussi des personnes euh, plus fragilisées, plus vulnérables dans mmh. le circuit du, euh, du travail. Euh, Jacques de fourni que vous avez cité il y a un instant, et qui euh, travaille avec vous euh, dans ce euh, réseau de recherche internationale euh, MES. Euh, euh, vous avez écrit un... enfin plutôt dirigé un livre avec lui sur l'économie sociale et ce c'est un secteur le troisième qui euh, produit 15% de l'emploi salarié plus les millions de, de bénévoles euh, de, dans le dans le monde donc c'est tout, euh, voilà. tout à fait et donc ce qui est intéressant c'est que bon en belgique on a dans l'ordre de 12% de l'emploi salarié qui travaille dans l'économie sociale mais si on regarde l'évolution au fil des ans on voit que la croissance de l'emploi est plus rapide que dans les autres secteurs mais comment est-ce qu'on peut évaluer euh, l'impact social sur les bénéficiaires de cette euh, de ces entreprises sociales est ce qu'on peut l'évaluer d'ailleurs alors ça c'est Vraiment une question qui est au cœur de la recherche pour l'instant, parce ah, que, euh, bien sûr, il est très important aujourd'hui aussi de pouvoir, quelque part, évaluer. Mais évaluer le retour financier, c'est facile, c'est tangible. Tandis qu'évaluer le retour social, l'impact social, ça pose des questions d'abord, je dirais, euh, épistémologiques, enfin, je veux dire politiques, même. L'entreprise doit définir sa mission. Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment ça veut dire quoi réintégrer des personnes fragilisées Est-ce que c'est créer de l'emploi Est-ce que c'est augmenter le revenu Est-ce que c'est augmenter le réseau social Donc il faut d'abord se, se mettre d'accord sur dirais, les indicateurs. Et puis du point de vue méthodologique, c'est extrêmement euh, comment dire, euh, difficile de pouvoir isoler leur impact. Mm -hmm. Et donc c'est vraiment une des questions qui est au cœur de la recherche aujourd'hui. Alors les bénéficiaires, c'est aussi un des points euh, que l'on peut aborder avec, euh, avec Axel Fischer pour les implantations euh, rurales. Hein, c'est vrai, les bénéficiaires bénéficiaires, comment ils le vivent aujourd'hui, et avec vous euh, Catherine, euh, Catherine Ardé, parce que si on se place uniquement du côté des bénéficiaires, si on peut dire, parce que c'est un drôle de mot finalement, un bénéficiaire, surtout quand on, on parle de parcours d'intégration, euh, et donc qui implique notamment chez nous euh, des cours de langue, des cours de, de citoyenneté, alors on explique les parcours, on, on, on dit ce qui est obligatoire ou non, mais comment est-ce qu'on évalue les faits de tout ceci sur les personnes qui suivent, alors on va dire comme ça, qui suivent ces parcours est ce qu'elles estiment en être justement véritablement bénéficiaires ou est ce que ce parcours est, est, est perçu comme un, un mal nécessaire Alors ça c'est toujours la question de l'évaluation qui en sciences politiques est, est, est la plus difficile on a beaucoup de littérature où souvent on sait pourquoi on fait une politique comment on l'a fait. Mais la question de finalement comment elle est reçue sur le terrain et si elle produit des effets, c'est vraiment une large question, très difficile à, à répondre. Ce qu'on sait aujourd'hui en termes d'intégration, c'est qu'il y a quelques études qui existent, notamment en, en Flandre où il y avait une volonté avec un partenariat avec la KUL mm -hmm. d'évaluer qu'est-ce que les intégrants, les imbueurs euh, ressentent ou vont modifier à leurs habitudes. Il y a la Fondation roi aussi qui a fait une étude il y a quelques années pour voir, euh, pour voir finalement qu'est-ce que les immigrés qui sont dans ces parcours euh, pensent de ces parcours qu'est-ce qu'ils en retirent ce qui est toujours difficile c'est que c'est tellement varié comme expérience, euh, on peut avoir un immigré qui est analphabète, qui parle pas la langue comme un haut diplômé qui arrive et qui va se saisir de ces outils je pense que les politiques d'intégration comment elles sont présentées par les autorités publiques c'est vraiment des outils alors, qui peuvent être obligatoires, hein, ne mentons pas, mais en tout mmh. cas des outils qui sont mis à disposition des, des, des immigrants quand ils arrivent pour qu'ils puissent avoir les informations, accès à, à des cours, on le disait, à des cours de langue, à des cours de citoyenneté, à l'emploi aussi, des aides à l'emploi pour y accéder Bon voilà, parfois on, on connaît quelques résultats, on sait par exemple qu'en termes de langue, les cours de langue sont bien faits, c'est des centaines d'heures, on parle de 200, 300 heures parfois de formation pour ces nouveaux arrivants dans la société. Ce qu'on sait c'est qu'une langue ça s'apprend pas que dans une salle de classe et donc il y a beaucoup de recherches qui ont montré que le problème finalement de ces dispositifs c'est qu'il ne faut pas croire qu'une fois que le parcours d'intégration est fini le job est fait, c'est fini, euh, voilà, je parle la langue, pas du tout, la langue, elle s'apprend d'abord en dehors, mais pour apprendre la langue, il faut avoir des contacts avec la société d'arrivée, avec mmh. la société dans laquelle on vit, et souvent, c'est là que le bas peut blesser, parce qu'on apprend la langue, mais après, si on n'a pas d'amis, de collègues, si on n'a pas l'opportunité de parler néerlandais, l'opportunité de parler français, là, c'est un problème. Ce qui montre d'ailleurs que l'intégration, c'est un processus... Ô oh combien complexe, on oui. le sait, mais surtout très long, et que les politiques, elles jouent sur quelques années à l'arrivée, ou quelques mois même parfois. Or le processus est bien plus long si on veut vraiment s'intéresser aux, aux effets pour les immigrés qui, qui suivent ces parcours. Mmh. Alors, il y a la politique d'immigration qui est fédérale mais il y a les politiques à destination des immigrés qui là dépendent des régions, des communautés, des communes et donc il y a toute une, une diversité qui rend les choses parfois extrêmement compliquées, à la fois pour les autorités elles-mêmes et puis pour les personnes qui euh, suivent et qui doivent suivre ces parcours. Tout à fait et c'est vrai que ce bon ça c'est le propre des états fédéraux hein. il y a d'autres états fédéraux dans le monde où effectivement la politique d'immigration dépend du niveau fédéral, de l'autofilorité fédérale, alors que les politiques d'intégration étaient déléguées, les compétences ont été accordées à des entités fédérées, mais forcément ça multiplie le nombre de responsabilités politiques ça, ça multiplie aussi les conflits qui peuvent avoir entre ces niveaux de pouvoir ou le, le recouvrement moi je parle des politiques d'intégration mmh. mais en fait on pourrait parler aussi des politiques d'emploi, des politiques sociales, on pourrait parler de, de politique antidiscrimination il y a plein de politiques qui sont liées mais qui sont pas gérées par les mêmes niveaux de pouvoir et c'est vrai qu'en Belgique comme on le sait avec la lasagne institutionnelle qu'on a on atteint quand même un, un haut degré de complexité parce que, effectivement, l'état fédéral aujourd'hui fait la politique d'immigration sous réserve du niveau européen puisque l'immigration en fait est une compétence européenne et se retrouve beaucoup à appliquer la politique européenne d'immigration et puis c'est les régions et même les communautés enfin je, je vais pas entrer dans ce débat là mais c'est des entités fédérées qui sont compétentes mais attention que l'emploi est pas toujours géré avec les mêmes euh, entités, l'enseignement non plus mm -hmm. et qu'il y a des frictions c'est aussi la particularité de la Belgique qu'il y a des frictions entre gouvernements mm -hmm. avec des majorités qui sont pas forcément symétriques donc les autorités politiques au fédéral et au régional sont pas les mêmes n'ont pas les mêmes visions de l'intégration ou de l'accueil ou de l'immigration donc un immigré qui arrive aujourd'hui en belgique pour s'y retrouver on va pas mentir c'est compliqué même mmh. pour les chercheurs c'est compliqué et à Bruxelles évidemment la région de bruxelles capitale qui est tout de même le nœud stratégique des, des arrivées il ya comme on le disait tout à l'heure un parcours d'intégration francophone un parcours néerlandophone vous parlez de design institutionnel bruxellois c'est plutôt une usine à gaz il faut quand même dire des choses comme elles. Oui, en fait, euh, tout ça c'est historique. Pour ceux qui connaissent euh, l'histoire de la mmh. région bruxelloise, c'est parce qu'on n'a pas voulu créer de sous nationalité On n'a pas voulu que les gens soient soit flamands, soit francophones. Donc on a multiplié des institutions pour qu'en fait ce soit un système indirect et que tout ce qui existe, existe pour chaque communauté et que chaque individu puisse bénéficier des services des deux, des deux communautés. Une fois, des services à la communauté flamande comme la communauté française. Je ne suis pas définie comme francophone. C'est une, une idée qui marche on peut, enfin, je laisserai d'autres en juger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça pose certains problèmes pour des politiques et ça pose aussi problème parce qu'il y a des soucis, on va pas mentir, ou en tout cas des visions différentes euh, au niveau francophone et flamand mmh. aujourd'hui à Bruxelles. Or, c'est pas la région bruxelloise qui gère ça, c'est bien la communauté flamande hein, qui est compétente à Bruxelles, donc c'est les autorités flamandes de la communauté flamande, mmh. mais du côté francophone, c'est la COCOF, la mmh. Commission communautaire francophone. Mmh. Et du coup, euh, c'est aussi ça, c'est cette asymétrie des acteurs qui mmh. euh, joue là-dessus. Mmh. Euh, pour poursuivre sur le sujet des bénéficiaires, je chaque fois les, les guillemets, euh, dans le cas cadre de ces paysages ruraux, modernistes, ou en tout cas de ces implantations dont vous nous avez parlé déjà, euh, Axel Fischer, que vous étudiez dans le cadre de ce projet de recherche euh, Modscape euh, vous allez, et je le disais, il y a à la fois euh, dans, dans, dans vos équipes, il y a aussi des sociologues, il y a aussi des, euh, il n'y a pas que des architectes, il y a aussi euh, des, des agronomes, il y a des, des, des gens qui étudient le sujet sous tous ces angles. Et justement, en ce qui concerne les habitants actuels, on les interroge. Ça fait partie du projet de recherche euh, pour savoir euh, l'impact que, que, ces, que ces implantations et que le fait d'y être installé a eu sur leur vie et sur leur communauté. Tout à fait, mais donc je crois que ce qu'on essaye de faire dans ce projet de recherche est euh, assez ambitieux, euh, mais probablement aussi nécessaire, c'est-à-dire qu'on essaye de euh, regarder pour chacun des cas d'études euh, qu'on qu qu qu étudie, mm -hmm. euh, quelle était la situation précédente euh, dans les lieux intéressés, quels étaient les objectifs, quels ont été les moyens mis en œuvre, euh, quelles ont été les techniques de mise en place euh, de ces nouveaux aménagements euh, comment est-ce que les populations cibles ont été choisies, sélectionnées, amenées, implantées Et puis, comment euh, ces lieux ont évolué dans le temps jusqu'à aller rencontrer sur le terrain euh, des habitants actuels qui sont souvent les euh, enfants, petits-enfants de. Euh, de ceux qui euh, avaient voilà. été un, un, Alors, un des cas tout à fait emblématiques est par exemple celui de la Grèce où, après la chute de l'Empire Ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, la création de la Turquie d'un côté et euh, l'élargissement des frontières de la Grèce euh, telle qu'on la connaissait à l'époque, euh, amène euh, dans l'idée à l'époque d'un nationalisme exclusif euh, euh, et fondé sur la présence d'une seule ethnie euh, ou d'une seule appartenance religieuse à un fameux échange de population entre la grèce et la turquie plus de 2 millions de grecs vont revenir d'anatolie euh, des rives de la mer de la mer Noire, se réimplanter en Grèce, euh, et vice-versa, des euh, Turcs qui vont revenir vers l'Anatolie. Mm -hmm. Alors, pour ces deux millions de réfugiés immigrés grecs euh, qui n'avaient pas mis les pieds en Grèce depuis plusieurs siècles, probablement, euh, toutes sortes de choses sont mises en place pour les accompagner. On simplifie l'alphabet, l'écriture et la langue grecque. Euh, on, la, euh, on met en place des petites écoles primaires dans chacun des villages où ils sont... Euh, implanté. Euh, on met en place également euh, le polytechnique de Thessalonique, avec des facultés euh, d'agronomie, euh, de médecine, euh, pour former toutes sortes d'experts à envoyer sur le terrain pour l'accompagnement de ces gens-là. Alors, on a interviewé des petits enfants de colons, euh, qui étaient arrivés dans les années 30, euh, et qui par exemple nous ont dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, nous on a on s'est toujours vu comme des immigrés. On continue en Grèce à être vu comme des immigrés. Et quand, dans les années 90, 90, euh, on a reçu une grosse vague d'immigration de l'Albanie, par exemple, euh, eh bien, en fait, on a très rapidement voulu intégrer ces gens-là directement dans nos villages. Évidemment, la condition sine qua non, et c'est là qu'on voit aussi à quel point des politiques d'aménagement du territoire deviennent fondamentales dans la construction d'identité nationale de systèmes de valeur, euh, c'est que de la même manière que les immigrés revenus de Turquie qui sont implantés en Grèce euh, dans des nouvelles fermes ont pu rester là dans la mesure où ils rendaient leur exploitation agricole productive, c'est-à-dire qu'ils devenaient des membres euh, économiquement viables de la société, eh bien, de la même manière, ils ont bien voulu accepter des immigrés albanais, pour autant qu'ils voulaient bien travailler dans leur champ. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'immigré qui ne serait pas économiquement viable, là, devient problématique. Donc il y a une espèce de forme de prédisposition à accepter l'autre, mais pourvu qu'il rentre dans votre propre système de valeur. Alors on va demander quand même à, à Marni Sennski euh, son, son impression, ou la façon dont elle perçoit effectivement ce que Axel Fischer vient d'expliquer, de, vient et vous qui, je le rappelle, euh, faites des recherches sur l'économie sociale dans, dans son ensemble, ce système, cette façon de faire vous me posez une question compliquée, hein donc de rebondir euh, par rapport euh, mm -hmm. de mon point de vue d'économiste euh, <rire> social, ce que ce qui m'interpelle, c'est que vous dites que quelque part euh, l'immigré euh, est accepté s'il il a une valeur économique, oui, enfin, si oui. S'il a une valeur économique et permet de euh, intégrer un système déjà en place. Je pense que un des combats euh, de l'économie sociale euh, ces dernières décades c'était euh, de reconnaître qu'ils sont aussi un acteur économique. Mmh. Hein, euh, et donc, il y a un peu un paradoxe. En même temps, il s'agit d'affirmer le fait que ces entreprises sont des acteurs économiques et donc font partie euh, du système, mais ont une logique différente. Euh, et donc là, il y a quelque chose un peu de, de, de paradoxal. Hein. Il est important de, de reconnaître qu'ils produisent de la valeur, qu'ils participent à la création de la richesse qu'ils sont mais qu'ils sont différents mm -hmm. euh, mm -hmm. et là je crois qu'il a vraiment on, on est sur un fil et sur un, mm -hmm. un équilibre difficile à, à trouver oui euh, catherine euh, catherine ardé sur ce sur ce point Oui, ce qui m'interpellait c'était effectivement cette phrase euh, ils se sentent toujours immigrés euh, mm -hmm. ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'intégration pour bon, se rentrer dans tous ces débats mais qu'est ce quand est ce que finalement on est intégré est ce que c'est un produit délivrable est ce que ça a jamais une fin et c'est vrai qu'on sait que en général on Enfin, l'intégration, c'est quelque chose de très long, complexe, je l'ai déjà dit. Mais surtout, a, la barre peut toujours être plus haut. Et donc, on ne sait pas très bien comment ça finit. Et par rapport à, à, à cette question qu'après, on a soi-même été intégré, ou on se sent immigré, et comment on, on va accueillir les autres, c'est quelque chose qui est très fort dans, dans mes cas d'études, puisqu'en fait, la Flandre et le Québec, c'est quoi C'est deux minorités. Donc, bon, alors, historique, euh, on, peut, on, peut, on pourrait revenir là-dessus, mais en tout cas, qui se sentent comme des nations minoritaires. Et donc, on est toujours la minorité de quelqu'un. Finalement, la, la façon dont on va réagir à l'autre minorité, en l'occurrence les immigrés, les nouveaux arrivants, alors qu'on est soi-même une minorité, ça nous informe aussi sur la façon dont cette communauté va se percevoir. Et c'est vrai qu'on a pu penser où il a été un temps où peut-être les minorités étaient plus ouvertes à d'autres minorités parce qu'elles avaient elles-mêmes suivi des processus de domination, où elles avaient subi certaines certaines, oui, enfin, bref, elles ont été peut-être persécutées mm. ou autres, et c'était très visible en Flandre pendant longtemps, où, avec le beweging, le fait que finalement la Flandre a accédé à son indépendance, a eu droit à revendiquer des choses de manière collective, pendant longtemps, les associations d'immigrants ont été assez bien vues en Flandre, notamment en disant, bah, regardez-nous, pour, pour s'émanciper, on a eu besoin du groupe, donc on va soutenir des associations d'immigrants, parce qu'eux aussi ont besoin du groupe. Mm -hmm. C'est des choses qui peuvent changer, parce que finalement, c'est peut-être plus le groupe qui va être mis en avant, mais plutôt l'individu. Et peut-être qu'on a peur, parce qu'on est soi-même une minorité, de devenir encore plus minoritaire, ou qu'on est soi-même devenu une majorité, et qu'on adopte les principes ou les réflexes d'une nation majoritaire. Alors ça, c'est un point que, dont on va parler avec vous, Axel Fischer, dans un instant, parce que c'est un des éléments de, que montre, en tout cas à ce stade-ci, la, la recherche mosquée. Ce sera après de la Silva les éclaireurs sur la première, le samedi 15h-16h. Martin Nissen, c'est avec nous Axel Fischer, Car Catherine Ardé. Nous parlions il y a un instant de, euh, des bénéficiaires entre guillemets. Alors je ne trouve pas un autre mot euh, pour euh, les personnes qui euh, font ce parcours d'intégration, tel que euh, vous l'expliquiez, euh, Catherine Ardé, ou les, les, les personnes qui euh, euh, voilà, oui bénéficient euh, finalement euh, de ces entreprises euh, sociales et de, et de tout ce qu'elles peuvent apporter. Ou avec vous euh, Axel Fischer, les personnes qui ont été euh, justement installées. Dans, dans, ces, euh, dans ces nouvelles implantations, ces entreprises de, de développement rural, de colonisation agricole, qui ont été conçues, il faut quand même le dire aussi, parce que c'est important dans des contextes politiques et idéologiques euh, différents. Les quatre euh, lieux, euh, arrêtez-moi si je me trompe, que l'ULB, c'est-à-dire euh, votre, euh, votre équipe euh, euh, étudie, ce sont les marais pontins qui ont été quand même mis en culture en Italie sous euh, la dictature fasciste, euh, c'est la vallée de l'Ebro en Espagne, euh, sous franco enfin qui a été un sous franco la vallée du Garb au Maroc c'était sous le protectorat français et alors en Israël il y a la plaine de Jezreel c'est ça euh, voilà donc euh, en réalité ce que l'on ce que l'on constate c'est que des références euh, se maintiennent alors que les idéologies ou les intentions politiques qui les ont mises en place n'existent plus et euh, par, de la part des personnes et des habitants ou de leurs petits-enfants ou de leurs enfants Disons que euh, si on parle de euh, paysage rural moderniste pour euh, ces, ces endroits qu'on étudie, euh, ce n'est pas uniquement parce qu'on euh, y trouve des très belles architectures en béton, sans décoration, bien lisse, avec des toits plats, des belles fenêtres en bandeau, tout ça euh, peint de blanc. Mmh. Euh, ce n'est pas uniquement parce que euh, les espaces publics des villages sont bien organisés de manière rationnelle, que les champs ils sont bien alignés. Euh, qu'on y voit, euh, comment dire, la présence d'une intentionnalité, de, de conception, que quelque chose a été programmé sur le papier. Euh, C'est aussi parce que tout le processus qui y a autour met le doigt dans une série de paradoxes ou de tensions qui sont inhérentes à la modernité. Entre d'une part des aspirations à euh, des droits individuels et collectifs, universels, élargis, et d'un autre côté des euh, contraintes imposées dans euh, la construction... Euh, d'institutions nationales, d'identités nationales, parfois sous des régimes autoritaires. Euh, en Italie, par exemple, c'est très frappant. Euh, les marais pontins, aujourd'hui, euh, sont encore un bassin électoral privilégié pour euh, l'extrême droite, euh, voire la droite néofasciste. Euh, D'un autre côté, on y trouve une grande communauté euh, d'immigrés Sikhs, euh, donc musulmans, originaires du Bangladesh et de l'Inde, qui sont implantés là depuis une trentaine d'années qui sont relativement bien intégrés, en tout cas beaucoup mieux intégrés dans cette région-là que les immigrés ne le sont dans d'autres régions d'Italie, traditionnellement de gauche. Euh, précisément parce que d'un côté il y a cette prédisposition à voir le, le, le besoin de l'autre à, à acquérir une meilleure condition sociale, même s'il vient de loin, et ça malgré... On dit une espèce de nostalgie envers un régime qui a été relativement favorable, en tout cas, à la population des marais pontins. Mmh. Probablement pas à toutes les autres. Non, mais donc il y a quand même et ça rejoint peut-être un peu ce que vous disiez Catherine Ardé tout à l'heure. Il y a, il peut y avoir une nostalgie entre guillemets des des habitants par rapport à à ce passé, mais une, une empathie à l'égard des migrants d'aujourd'hui et de cette déracinés qu'ils ont été eux-mêmes à un moment de leur de leur histoire. Donc est-ce qu'on constate ça aussi aujourd'hui dans, euh, dans des, des parcours tels que vous les examinez C'est difficile à dire parce mm -hmm. que ça va dépendre de chaque communauté, de son histoire, de son contexte. Il faut aussi prendre en compte les conditions actuelles. Bah, dans le cas du mouvement flamand, qui est peut-être plus visible, c'est sûr qu'il y a vraiment eu un, un, une lutte politique pour acquérir, des, par exemple, des droits linguistiques, la reconnaissance, euh, et partager un État qui était euh, exclusivement quasiment francophone. Donc se faire reconnaître aussi. Est-ce que pour autant, ça a historiquement mené la Flandre à être plus accueillant par rapport aux immigrés là, là, il y a un pas, mais en tout cas, dans les discours, ce que je remarque, c'est qu'il y a des stigmates, un peu, de, de cette histoire, je le disais, par rapport au fait qu'ils ont soutenu pendant longtemps des organisations euh, d'immigrants, ce qui n'était pas du tout le cas en Wallonie, où il y avait beaucoup plus une, une, une idée universaliste à dire s'il y a des associations, c'est pour tout le monde, si on fait des cours de langue, c'est pour tout le monde, alors qu'en Flandre, il y avait une sensibilité au fait que peut-être on forme une communauté, qu'on a une autre langue. Mmh. Mais en même temps il faut aussi, et c'est toujours ça l'ambiguïté, mmh. préserver sa propre langue et tout ce qu'on a acquis peut être mis à mal par la diversité induite par l'immigration. Et donc, c'est un risque aussi que d'être trop bienveillant, peut-être. Mmh. Et donc, c'est ces compromis, ces trade-offs, on dit, enfin, le marchandage qu'il va avoir entre ce qu'on a vécu, ce qu'on connaît est différent effectivement selon les pays et l'autre et c'est tout le rapport ben, entre le nous et le eux et mm -hmm. comment est-ce que ce rapport va se former alors évidemment en trois minutes on va pas avoir le temps euh, de, euh, de le faire mais je vous pose quand même la question euh, la, sur la pérennité des systèmes et des différentes choses dont on a parlé aujourd'hui euh, euh, Marty Sens sur l'économie sociale on a dit en commençant elle ne cesse de se développer elle a, elle a vraiment ce système est destiné cette son existence est destinée à à, à, à se pérenniser et à se développer de plus en plus bon, Première chose que je voudrais dire par rapport aux bénéficiaires, les bénéficiaires de l'économie sociale, c'est nous aussi. Oui. Donc ce n'est pas uniquement les personnes fragilisées, les réinsérées oui. dans oui. des entreprises à but social, c'est nous quand nous sommes patients d'une maison médicale, c'est nous quand nous allons déposer notre... Euh, notre épargne, notre crédit dans une coopérative d'épargne ou de crédit, c'est nous quand nous allons acheter nos, nos produits locaux dans les circuits courts. Donc, ça me paraît très important de comprendre que l'économie sociale traverse tous les domaines de, euh, de l'économie, la de, la mais de la collecte. Alors, la question de la pérennité est une question euh, centrale. C'est bien sûr une question économique euh, au niveau micro euh, dans la mesure où elles doivent être rentables ou du moins viables. C'est aussi une question politique. Mm -hmm. hein, c'est oser reconnaître que euh, l'économie est, diversité, est, à une, est à une diversité intrinsèque et est reconnue par des normes. C'est aussi une décision politique. Mmh. Et alors, dernière chose, la recherche est extrêmement importante pour mieux comprendre la diversité de cette entreprise. Mmh. Et donc, je pense que les réseaux de recherche multidisciplinaires, parce que ce sont vraiment... Euh, des problématiques complexes, on a besoin d'une multitude de regards pour mieux comprendre le rôle de ces entreprises. Voilà, des regards euh, différents et du temps également et c'est la raison pour laquelle euh, ceci n'est qu'une un, un euh, première étape et j'espère qu'on pourra euh, revenir euh, d'ici euh, quelques années d'ailleurs avec les résultats euh, de, vos, de vos recherches res respectives et aussi euh, comment les choses auront euh, évolué. Je vous remercie en tout cas mille fois euh, Martin Sens, Catherine Ardé et Axel Fischer d'avoir été avec nous. Merci euh, nous avons rendez-vous samedi prochain et dans un instant euh, vous allez retrouver Walid depuis le centre de Bruxelles pour le Hit Festival à samedi prochain